Sortie en 2018, il y a bientôt 3 ans, la Samsung Galaxy Watch première génération était la première d'une grande série de montres. Oui, elle a découlé sur les Galaxy Watch Active, Watch Active 2 et l'année dernière, fin de l'année dernière, septembre 2020, à la Galaxy Watch 3. On le sait, je vous ai fait une vidéo dessus, que une Galaxy Watch 4 et une Galaxy Watch Active 4 sont en cours de préparation. Peut-être sous Wear OS. Je vous rapporte la vidéo ici. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir si la première du nom, la Galaxy Watch, est encore intéressante en 2021. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Certains pourraient voir la Galaxy Watch première génération comme une antiquité, d'autres comme un brouillon et certains autres comme une bonne occasion d'avoir une montre connectée pas trop chère avec beaucoup de fonctionnalités. C'est pour dire que la Galaxy Watch tourne et tournait déjà en 2018 sous Tizen OS. Tizen OS qui est actuellement le système d'exploitation des montres Samsung. Depuis l'époque, le système d'exploitation a fait que d'évoluer, que de s'améliorer de mise à jour en mise à jour. Toutes les mises à jour actuelles ont été aussi faites sur la Galaxy Watch première du nom. On aura donc un système d'exploitation adapté au marché actuel et à nos tendances actuelles. Je vous avais bien entendu fait une comparaison entre la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch en septembre ou octobre de l'année dernière. Donc si vous vous demandez laquelle acheter entre les deux ce n'est pas cette vidéo mais plutôt le comparatif à aller voir. Ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui la Galaxy Watch est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que c'est une bonne montre connectée en 2021 Actuellement en fonction d'où vous la cherchez, où vous voulez l'acheter, elle est disponible entre... On va dire 180, un petit peu en dessous de 200 euros, jusqu'à 299 euros sur Amazon. En fonction, bien entendu, de l'édition et du format. Car oui, la Galaxy Watch est disponible en deux formats, un 42 mm et un 46 mm. Et à chaque fois, il y a une édition Bluetooth ou une édition 4G. Dans tous les cas, que ce soit le 42 ou le 46 mm, on a les mêmes fonctionnalités et c'est la même montre en plus compact. Mais alors, qu'est-ce qu'il ferait que cette montre soit intéressante à acheter en 2021 Tout d'abord, c'est elle qui a amené sur le marché la fameuse lunette rotative, la fameuse rotative que l'on retrouve actuellement aussi sur la Watch 3. Sur ce modèle déjà la navigation sous Tizen OS était faite pour avec cette bague rotative et ça marche encore parfaitement. Au niveau du design aussi, en se positionnant sur un format 46 et un format 42 mm, on retrouve une possibilité d'avoir une version plus compacte et une version plus grande du 46 mm. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, toutes les nouvelles montres connectées sortent en 46 mm. C'est vrai que la mise à jour du design faite sur la Watch 3 amène une petite simplicité en plus, mais voilà, le design de la Galaxy Watch reste un design à fait correct sur l'état d'esprit néanmoins, ça reste quand même une grosse montre assez imposante surtout sur le modèle 46 mm elle apporte à côté plus port un peu moins classe que ce que pourrait être les montres aujourd'hui même si elle est sortie il y a à peu près trois ans, elle est quand même dotée d'un écran AMOLED d'1,3 pouces qui fait complètement l'affaire. Son plus gros avantage par rapport au modèle d'aujourd'hui, c'est par sa taille, elle intègre une batterie plus grande et a une meilleure autonomie. Avec la Galaxy Watch 1, vous pouvez arriver facilement à 2-3 jours d'autonomie, même si vous êtes sous Tizen OS. c'est quand même top. Bien entendu, pour faire un petit aparté, Tizen OS va vous permettre d'avoir un système d'exploitation ouvert qui va vous permettre de télécharger dans le Galaxy Store des applications, donc vous allez pouvoir être maître de ce que vous voulez faire avec votre monde connecté, si vous voulez qu'elle soit plus dirigée vers un côté smart, c'est le bon système d'exploitation, vous allez pouvoir interagir avec vos contacts lors d'un appel, répondre, appeler, vous allez pouvoir envoyer des SMS, recevoir des SMS, vous allez pouvoir avoir toutes vos notifications, avoir des services de streaming, de musique comme Spotify, bref. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec la montre. Personnellement, je suis très attaché à Tizen OS. Je trouve que c'est un système d'exploitation top et très facile à prendre en main. Tout ça avec une autonomie assez correcte pour un système d'exploitation ouvert. Fond de la Galaxy Watch. Un bon choix smart néanmoins côté santé on voit que la montre date et on voit qu'elle n'est plus forcément à jour par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et surtout ce qui se fait chez samsung depuis la Galaxy active 2 à l'arrière on retrouve un quart de fréquence mètre basique d'époque on ne retrouve pas le fameux ecg qu'on peut retrouver sur la Galaxy watch 3 et sur l'active 2 beaucoup de fonctionnalités actuelles comme la détection de chute, les choses orientées vraiment santé suivi de pression artérielle bah, le ne seront pas de la partie sur la watch 1 elle intégrera quand même tous les capteurs basiques d'une montre connectée, accéléromètre gyroscope, etc. etc. Et vous permettra d'avoir un suivi de santé, suivi de santé quotidien, sommeil, etc. Mais la précision sera pas forcément au rendez-vous sur une montre qui a trois ans, il y a eu des grosses améliorations niveau cardio-fréquence mètre, etc. De plus, même si elle intègre le paiement avec le NFC, qui est une fonctionnalité smart que beaucoup recherchent, elle les limitée à un Bluetooth 4.2, ce qui freinera un petit peu la connectivité avec votre téléphone. C'est de même au niveau du stockage d'applications, elle est simplement à 4 Go, mais après avoir enlevé le système d'exploitation, etc., vous aurez plus que 1 Go, 1 Go et demi de stockage, qui pour une montre dotée d'un store peut être assez limité. Il faudra donc voir et bien choisir vos applications, vos musiques, etc. Du coup, sachant tout ça, est-ce que la Galaxy Watch Première du nom vaut encore le cours en 2021 je vais être un petit peu mitigé sur ma question personnellement je pense que ça va dépendre du prix pour lequel vous pouvez la toucher pour le format 46 mm affiché à 299 euros sur amazon ça ne vaut clairement pas le coup sachant que la galaxy watch 3 45 mm et je crois à 349 euros, à 50 euros près. Pour moi, aux alentours de 200 euros, la 46 mm peut valoir le coup. En dessous de 200 euros, c'est une bonne occasion. Et pour la 42 mm affichée à 209 euros sur Amazon, je pense que le prix pour lequel elle deviendrait intéressant serait aux alentours de 150, 160, 170 euros maximum. En effet, on trouve facilement la Galaxy Active 2 autour des 200 euros. La Galaxy Active 2 n'aura pas cette fameuse bague rotative, mais elle va pouvoir être... Un meilleur allié dans le suivi quotidien de santé dans le suivi de santé précis et surtout c'est une montre que je recommande aussi facilement en 2021 autre point important à prendre en compte à mettre dans un petit coin de la tête c'est que normalement la galaxy watch 4 et la galaxy watch active 4 vont sortir cette année peut-être maximum début de l'année prochaine et on sait que une rumeur très très très importante dirait que ces montres passeraient sous wear os c'est à dire que euh, ça condamnerait à long terme à moyen terme tyson os la question intéressante à se poser vaut il encore le coup d'investir dans tyson os voilà les amis c'était mon avis sur la galaxy watch 1 en 2021 j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez en attendant une prochaine vidéo dites moi si par exemple vous voulez que j'analyse une autre montre et que je vous donne encore mon avis en 2021 si elle vaut le coup une ancienne montre si vous avez une idée mettez ça en commentaire